Bonjour, je vous propose des biscuits sablés de Noël. Donc pour les faire, il vous faut un sachet de sucre vanillé, 125 g de beurre, 125 g de sucre, 250 g de farine, un œuf. Rien de plus simple, on mélange tout en commençant par l'œuf et le sucre. On va mettre aussi le beurre à fondre. Quand vous avez mélangé l'œuf-le-sucre, vous allez mettre le sachet de sucre vanillé. Donc là, c'est bien mélangé. Nous allons rajouter le beurre. Et ensuite, la le farine. beurre est bien mélangé à la préparation sucre-œuf. Nous allons mettre la farine, petit à petit, pour pas que ça fasse de paquet. La pâte est faite. Je vais la mettre pendant 5 à 10 minutes au frigo pour qu'elle durcisse un peu, parce que là, elle ne peut pas être travaillée. Après 5 minutes au frigo, notre pâte est assez dure pour qu'on puisse la l'abaisser. Donc on va l'abaisser. Et sur une plaque où on a mis une feuille de papier, on va faire avec des petits emporte-pièces, on va faire des formes. Donc là, surtout vous mettez à chauffer votre four à 180 degrés. Donc la pâte est abaissée, pas trop fine. Et on va faire nos emporte pièces Voilà premier plateau de gâteaux qui vont partir à cuire 20 minutes à 180. Donc voilà la deuxième plaque de petits gâteaux. Donc il y en a à peu près pour 50 voire 60 petits gâteaux. Ne les faites pas trop fin parce que c'est dur à décoller. Sinon, et, euh, et voilà. Là, c'est 20 minutes au four. Si vous les avez fait trop fins, baissez le temps de cuisson parce que sinon ils seront cramés. À la fin de la vidéo, je vous mettrai la recette. Allez, à tout de suite. Et voilà ma première fournée de petits gâteaux qui est prête, sortie du four. On va laisser refroidir et on va les décorer. Alors moi, j'ai des glaçages préfets parce que c'est bien pratique et que, au moins les couleurs sont bien jolies. J'arrive pas bien à les faire moi, donc euh, voilà. Donc là, j'ai des glaçages qui passent au bas-marie pour euh, que, ça, que ça fonde un peu. Et après, c'est de la déco. Euh, c'est de la déco. Là, j'ai acheté des petites perles aussi. C'est bien sympa pour, faire, euh, pour euh, faire de la déco de Noël. Alors, je suis tombée chez euh, Alice Délice. Et euh, franchement, euh, je suis bien contente. Allez, je vais faire de la déco. Et voilà, décoré pour être dégusté. Voilà ma petite décoration. Bon, c'est facile à faire. C'est un peu minutieux, mais c'est facile à faire. Allez, je vous dis à plus tard.